Si toi aussi t'as envie d'améliorer ta gym à domicile et que tu sais pas trop comment faire, je vais te montrer quelques exercices qui vont te permettre d'améliorer ton salade, ton toast tout bas entre autres. Donc si ça t'intéresse, reste avec moi pour cette vidéo. Hello, moi c'est Dunia, bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée au crossfit comme vous le savez déjà. Euh, ma chaîne elle sert à vous donner un maximum d'informations sur le crossfit, sur euh, des skills, sur des tutoriels, sur de la prépa physique. Donc si c'est ce qui t'intéresse, eh ben, reste avec moi, sachant que j'ai trois conseils à te donner avant de commencer cette vidéo si c'est euh, ce qui t'intéresse. Le premier conseil c'est de t'abonner à ma chaîne euh, en cliquant sur s'abonner et activer la cloche si tu veux des notifications. La deuxième, ça va être de suivre ma nouvelle formation donc qui va t'apprendre à créer des séances de crossfit chez toi. N'hésite pas, y aller, il y a le lien juste en dessous et qui va s'afficher juste là normalement. Et la troisième, c'est de commenter cette vidéo si tu as la moindre question. Donc, il ne faut pas hésiter à me la poser. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Si tout est OK, on va pouvoir y aller. Ce que je vais te proposer, c'est plusieurs exercices. On va les voir ensemble. Et à la fin, je te mettrai un workout avec tous les exercices que j'ai fait que tu pourras faire à domicile. Donc, vraiment, l'idée, c'est de s'améliorer en gymnastique, de travailler au sol, parce qu'il faut savoir que la gymnastique, avant de se travailler sur une barre, c'est beaucoup, beaucoup de travail au sol, beaucoup de travail de positionnement. Donc, d'abord, je vais t'apprendre à faire un holo un bon holou, positionnement, engagement au niveau des abdos, ressenti. Et ensuite, une fois que tout ça s'est fait, on met les mains sur la barre et on commence à pratiquer. Bon là, dans l'idée, si c'est pour t'améliorer chez toi, j'imagine que tu n'as pas de barre. Si t'as si une barre, c'est trop bien, t'as un grand chanceux. Mais si t'as pas de barre, bah c'est pas grave, Ça, tu fais partie de 90% des gens qui n'ont pas de barre. Et c'est d'ailleurs mon propre cas, parce que chez moi, je n'ai pas de barre. Donc du coup, euh, je vais te montrer tout ce que tu vas pouvoir faire chez toi, euh, dans le plus grand des calmes. A tout de suite. Donc ce que je vais faire ici, c'est juste vous montrer assez rapidement comment on fait un rouleau parce que c'est... Simple, mais à la fois, si c'est mal éduqué, c'est pas si simple que ça. Regardez, c'est très très facile. Je vais m'allonger au sol, ok Je vais complètement relâcher, je vais lâcher mes bras le long du corps. Ce que je vais venir faire, alors quand je suis relâchée, normalement, mes jambes aussi, elles tombent sur le côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir serrer les fesses et je vais les relâcher. Je serre mes fesses et je les relâche. Je vais faire ça plusieurs fois et une fois que j'ai bien compris quand est-ce que mes fesses sont serrées, je vais les garder serrées. Du coup, là, elles sont bien engagées. Ce que je vais venir faire, c'est lever les épaules comme si je voulais aller chercher mes pieds. Donc là, quand je suis dans cette position, il ne peut rien passer sous mon dos. C'est pas possible parce que j'ai les fesses serrées et j'ai les épaules hautes. À un moment, les épaules, je peux vraiment les lever très très haut. Là, c'est mon cas. Elles sont bien bien haut. Du coup, une fois que c'est fait comme ça, je vais venir resserrer mes jambes et je vais remonter. Ok? Une fois que je suis montée dans le mes jambes, elles ont de la force, donc non, je ne peux pas les ouvrir, elles sont bien engagées. J'ai les fesses engagées, je ne peux pas tenir longtemps, si vous le voyez bien, je tremble de ouf. J'ai les fesses serrées et je ne peux pas passer au niveau de mon dos. Donc quand je suis dans cette position, on est vraiment dans le scale du holo. Euh, pour que ce soit plus facile, je vais pouvoir venir. Donc je la refais, serrer les fesses, lever les épaules lever les jambes, et si c'est trop dur, je vais les lever un peu plus haute. Mais l'idée, c'est vraiment que je sois bien levée le au niveau des épaules. Ça, c'est la version numéro 1. La version numéro 2, ça va être je serre les fesses, je monte les épaules, je mets les jambes, pointe de pied vers là-bas, et je vais venir lever les bras. Ça va faire sortir les épaules, arrondir au niveau de la poitrine, et ça, ça marche aussi très très bien. Le troisième, et ça, c'est pour ceux qui gèrent un petit peu plus et qui ont l'habitude de, de faire du volant, ce que je vais faire, c'est serrer les fesses. Levez les épaules, montez les jambes, placez les bras derrière la tête. Okay mais ça ne doit pas modifier les épaules. Si je place les bras derrière la tête et que ça fait ça, ça c'est mauvais. Donc, du coup, pour tous ceux qui ont un problème avec ça, et pour tous ceux qui ne sont pas très à l'aise, je vous conseille vraiment de garder les bras là-là. Et petit à petit de les modifier vers le sol, au pire, mais euh, allez super brutal. Okay. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer sur le raccourci. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'autre côté. Et je vais relâcher complètement tout le sol. Le hardcore, c'est des fesses serrées, pareil, des talons serrés, et je vais venir mettre les mains sous la poitrine. Je vais lever fort la poitrine, le plus haut possible. Et une fois que c'est fait, je décolle mes pieds du sol. Dès que mes pieds du sol sont décollés, que mes fesses sont serrées, mes cuisses aussi, je vais pouvoir enlever les mains du sol et les garder bien hautes. Dans cette position, je suis dans du hardcore. Je peux relâcher. Je recommence. Je serre, talons, mains sous la poitrine, je presse. Je lève les jambes et les bras. Donc là, on est sur du hard euh, C'est pareil, le hard vous pouvez aussi le faire en mouvement. et ça va donner ça. Je presse, je vais venir pousser dans le sol. Une fois que j'ai pris le mouvement, je mets les mains. Pourquoi pas Ça, vous pouvez le travailler aussi. C'est assez bien pour votre gymnastique, en plus du holo. Du coup, si je fais ça, je vais devoir faire du holo-rock. Le holo-rock, regarde bien. Je me mets en place, je serre les fesses, je lève les épaules les talons, les mains au-dessus de la tête et je vais donner un accou coup vers l'avant pour glisser. Ce qu'il faut, c'est que mon dos soit vraiment hermétique au niveau du sol et que je bascule vers l'avant sans lâcher ma position. Si je suis à l'aise, je mets des bras derrière la tête. Ensuite, on va pouvoir travailler ce qu'on va appeler le L-Sit. Le L-Sit, c'est super important pour les muscle up. Je m'explique. Je vais venir m'asseoir, me... mes là Je tends les jambes, mes jambes, j'en fais... fais pas trop attention. Je vais mettre ma main entre mes fesses, la ligne de mes fesses, donc la fin de mes fessiers, et le début de ma cuisse. Donc ça va donner tac-tac. C'est quasiment au milieu. Je vais mettre mes mains ici. Ce que je vais veux... venir faire, c'est placer les épaules vers l'avant, dans cette position. Et une fois que je suis bien placé vers l'avant, je vais presser. Okay. Je peux faire en, en répétition, déjà pour commencer, je presse, je relâche. Et du coup, plus je vais faire le mouvement, plus je vais essayer de repousser encore plus le sol. Ça va engager mes épaules. regarde, c'est comme bon ça. Je presse fort, je relâche. Je presse fort, je relâche. L'idée, c'est de ressentir une pression assez intense ici, au niveau des abdominaux. Parce que si je suis trop ici, il va rien se passer du tout. Ça, ça sert à rien. Sauf que quand vous faites du muscle, on appuie tellement fort sur la barre, il faut une, une espèce de bascule vers l'avant. Et bah du coup, la bascule vers l'avant, c'est typiquement ça. Donc du coup, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Je t'en les bras, 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Et j'essaye de tenir quelques secondes. Et du coup, ça, ça va vous aider au niveau des dorsaux et au niveau des épaules à ressentir un peu comment ça se passe un muscle-up. Deuxième option, ce que j'ai appelé le LC dynamique, parce que je l'ai appelé comme ça. C'est moi qui ai breveté ce nom. Ici, je vais faire mon holo rock et je vais l'additionner avec le l Regarde, regardez, c'est très simple, ça donne holo rock ok, donc le mouvement de tout à l'heure et L-Side, parfait, holo, et quand je le sens, je viens briser le sol et, je, et je, je me stoppe comme ça dans la position, essayez ça et vous verrez que si vous faites ça régulièrement, logiquement, c'est censé améliorer vos lèvres et en tout cas votre position et votre positionnement sur la barre. Dernier exercice qu'on va pouvoir travailler ensemble, ça va être le v-up. Pareil, le v-up c'est important. Et selon moi, il y a deux façons de faire le v-up. Il y a celui-là, où la poitrine ne va pas se lever du sol. Ça donne ça. Okay. Celui-là, il est bon pour les abdos. Et à celui-là. Là, mon taf, ça va être de faire monter la poitrine. Celui-là, il est quand même nettement plus difficile. Et il demande une maîtrise un peu plus importante de son de son corps, C-O-R-E, j'entends. Donc du coup, dans l'idée, on va travailler sur le deuxième quand même. Et ce que je vais vous demander de faire, ça va être de démarrer d'en haut, et je vais prendre le temps de dessin. 5, 4, 3, 2, 1. Je remonte, et je recommence. 5, 4, 3, 2, 1. Et ainsi de suite en fait. Et ça mon taf, ça va me permettre d'être plus engagée et de ressentir un peu plus les choses. Parce que bien souvent les gens font des abdos, mais faire des abdos ça va pas forcément suffire à avoir des abdos. Et la gymnastique c'est pas que des abdos, c'est aussi du gainage, c'est aussi de la position, c'est aussi du ressenti. Donc du coup si vous ressentez pas, ça fonctionne pas. Donc dans l'idée je vais faire ça. Ensuite essayez quand même de travailler, lever de lever la poitrine, ok, de cette manière là du sol et de la remettre en rouleau. Okay. Vous voyez? Monte et descend. Si je suis un peu plus allée, je garde les jambes tendues, ok Et descends. Monte, descends. Okay et déjà, si vous arrivez à travailler ça, ça va augmenter votre niveau de pratique en gymnastique. Mais tellement, en fait. Ça va vraiment vous faire le jour et la nuit entre ce que vous êtes capable de faire et ce que vous pourrez faire à l'avenir. Donc du coup, ça, a été le dernier conseil en termes d'exercice. Ce que je peux vous conseiller maintenant en workout, ça va être de mettre tout ça dans des renfo. De faire entre environ 3 à 4 tours, de sélectionner 2 à 3 exercices Et vous mettez 40 secondes de travail, entre 30 secondes et 40 secondes de travail Et la même chose pour le repos, 30 secondes et 40 secondes de travail Vu qu'on est sur du renfort, le but c'est pas forcément de faire monter le cardio à bord Mais ça va être plus de se reposer pendant, vraiment de se reposer sur la place de repos Donc du coup, euh, c'est un workout que vous allez pouvoir utiliser, admettons Je vais mettre, le premier exercice, V-up Deuxième exercice, SI dynamique, troisième exercice, au À chaque fois, 30 secondes de pratique, 30 secondes de repos, 4 tours de chaque exercice. Et bien bah ça, ça va être un bon renfort pour ma gymnastique et c'est ce qui va me permettre de m'améliorer, notamment en muscle-up. Donc, euh, donc voilà, je vous conseille vivement de rajouter ça désormais chez vous. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à commenter cette vidéo. Et on se dit à bientôt pour une autre.